Aladdin, 40e film d'animation des studios Disney. C'est le film à succès le plus important de l'année 1992. Alerte spoiler, si vous n'avez jamais vu le film, allez le voir puis revenez sur cette vidéo. Si vous connaissez le film, alors vous pouvez rester. 5, 4, 3, 2, 1, vous êtes encore là Parfait L'histoire se déroule à Agrabah, une ville dans le désert, en Arabie. On y découvre un marchand qui raconte une histoire passée aux spectateurs. Jafar, le vizir du sultan d'Agrabah, est à la recherche d'une lampe magique. Il est accompagné de Yago, sans perroquet, et Gazim, un voleur qui donne un artefact à Jafar. Le vizir utilise l'artefact pour trouver la caverne aux merveilles. Alors que Gazim ne parvint pas à rentrer dans cette dernière, Jafar va aller à la recherche du diamant d'innocence, qui se trouve être Aladdin. Aladdin est un voleur accompagné par un singe, Abu. Tout voleur qu'il est, il reste juste et préfère se priver pour les autres. Il va rencontrer la princesse Jasmine qui a fui son palais pour pouvoir épouser quelqu'un qu'elle aimera. Hélas, les gardes du sultan sur ordre de Jafar vont emprisonner Aladdin. La princesse furieuse, va s'expliquer avec Jaffar qui lui annonce qu'Aladin a été décapité. Plus tard, Jaffar, déguisé en vieil homme dans la prison, montre une sortie à Aladin et l'emmène à la caverne aux merveilles. Le passage s'ouvre, il fait ce qu'il faut, mais Abou, un peu avare, va détraquer la caverne. Alors que Jaffar montre son vrai visage, Abou vole la lampe et la caverne aux merveilles se referme. Aladin Déprimé, voit la lampe, la frotte, et un génie en sort. Il sort de la caverne grâce au génie et devient un prince pour pouvoir épouser Jasmine. La scène que nous analyserons commence avec Aladdin qui arrive sur le balcon de Jasmine. Cette dernière le repousse, mais il la supplie de l'écouter. Alors que Raja, le tigre de Jasmine, arrive, Aladdin retire son couvre-chef. La princesse se souvient du voleur du marché. Aladdin remarque son regard et remet son chapeau. Il tente toutes les techniques basiques de la drague et finalement, au moment où Jasmine pense voir Claire dans son jeu et le repousse, il décide de dire ce qu'il ressent. Et Jasmine l'écoute. Au moment où il saute dans le vide, la princesse veut en savoir plus et s'écrie de peur qu'il ait vraiment sauté. On le revoit dans le plan et montre son tapis volant. Ce qu'il va dire va convaincre Jasmine. Vous avez confiance en moi Dans cette scène, Disney cherche à faire comprendre aux téléspectateurs que le meilleur moyen de séduire quelqu'un, et même au-delà de se forger d'amitié avec quelqu'un, c'est de rester honnête dans ses dires. D'ailleurs, dans sa version live sortie en 2009, cette scène y est présente. Ce qui accentue le droit de dire que cette scène est importante pour Disney. Car au final, quand on reste avec quelqu'un, c'est parce qu'on a confiance en lui. Et cette confiance s'acquiert, dans un premier temps, par le biais de l'honnêteté. C'est tout pour cette première analyse de l'avant. Si vous ne voulez pas louper l'analyse de demain, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Si le contenu vous a plu, cliquez sur le pouce bleu. Et enfin, si vous avez des suggestions concernant ce format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Passez une excellente journée et bonne fête